sûr que le bord de la n'est pas plus Oh, laisse le petit là. Moi, je t'ai dit que c'est des petits agités. Moi, je, je me cherche encore. Je ne veux pas rentrer dans une course. Mais toi, avec... tu quoi pour chaque Moi, fois, là, toi, tu vois, tu vois, tu tu je me cherche. Tu veux que je rentre dans ah. cette... Oh, Timénie, regarde le meuf là. Je ne veux, même... veux même pas regarder femme. Je, je pas pas pas il, il peut avoir... Oh, il peut avoir... Il peut avoir... La demoiselle. La demoiselle. Pourquoi, il ne faut pas... Faut c'est moi que qui vous appelle. Tu regardes alors que le dit, toi tu appelles une femme comme moi. C'est toi qui nous appelle. C'est moi qui, qui, oui, donc, non, moi non, non, qui non, vous appelle. C'est moi qui vous appelle. C'est moi C'est lui qui vous appelle. Oui, bonsoir. Non, mais c'est moi qui vous appelle. Non, non, non, c'est lui qui vous appelle. Moi je vous ai pas appelé. Vous avez appelé ça, vous avez appelé ça. Venez, je moi je suis dans votre staff. Non, non, non, non, s'il vous plaît, c'est lui qui vous a mais appelé. Mais vous ah, Je n'ai plus. Pardon, c'est lui. Mais c'est moi qui vous ai appelé. C'est lui. Je n'ai pas appelé. Donne-moi mon téléphone. Tu t'emballes. Oui, je m'en m'emmène déjà. Donc euh, on s'appelle Oui. Ok, tout à l'heure. je vais Ah, monsieur, c'est lui qui nous a appelé C'est lui Ah, ok. Monsieur, c'est qui vous, vous appelle. On vous appelle, vous êtes là, vous faites manger manger. On va t'aller On va suivre, non Suivez-le Suivez-le